Bonjour, cette semaine j'ai sélectionné cinq psaumes que nous allons lire ensemble et nous allons prier à partir de ces psaumes. Aujourd'hui nous allons lire le psaume chapitre 1. Je vais le lire premièrement et ensuite nous allons prier sur ce psaume. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Nous allons maintenant prier à partir de ce psaume. Je vous encourage à prier avec moi, vous pouvez même répéter les paroles avec votre cœur. Ensemble, prions à partir du psaume chapitre 1. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Aujourd'hui nous ouvrons ce psaume et nous t'invitons, esprit de révélation, à nous animer à nous inspirer, à nous révéler les vérités cachées dans ce psaume. Amène-nous sur un chemin de révélation. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer, nous voulons être instruits par toi, éduqués, corrigés, aimés. Heureux l'homme qui ne marche pas, selon le conseil des méchants. Ta parole déclare que je peux être heureux. Je peux vivre dans la joie. Je peux vivre mon âme, mes émotions, mon cœur, mon esprit. Je peux respirer la joie, vivre dans la joie, je peux vivre dans une plénitude de joie, car ta parole me dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Merci.